Qui sont ceux-là qui sont guéris ici Vous étiez là hier, Jésus vous a you guéri et aujourd'hui aussi. Tu es guéri. Lève-toi, tu avais quoi What you euh, En fait, euh, il y a trois mois, eh. j'ai euh, souffré beaucoup. Quand vous avez dit tout à l'heure qu'il y avait quelqu'un qui voulait envoler à ma vie, c'était vrai. Mais je ne sais pas qui c'est. Regarde je dis à cet ami-là qui veut te faire du mal. I say to this that Je to parle à to toi. I'm to Je l'ai vu. I saw him. Mon œil l'a vu. My eyes have seen him. Oh Mon Dieu, vu. C'est fini. Oh Mon Lord. Il y a trois mois, je souffrais énormément des maux de tête, des vertiges. Je ne peux pas faire une seconde sans avoir des vertiges. Je ne peux même pas m'allonger par terre. Tu ne peux pas t'allonger par terre Oui, enfin, dans mon lit, je, peux... je suis dormi dans le canapé assise pendant presque trois mois. Waouh Et je souffrais énormément. Je suis allée voir un spécialiste et puis euh, il m'a dit que j'avais rien. Et je trouvais ça bizarre. Par contre, il m'a prescrit des médicaments qui me sonnaient pendant... Je me réveille, je dors. Je prends que les médicaments, je faisais que ça. Et puis après, ben, je souffrais quand même vraiment énormément. Je suis allée aux urgences, ils n'ont rien fait pour moi. Ils pensaient que j'ai inventé des histoires. Enfin, ils croyaient que tu as inventé des voilà. histoires. Voilà. Et je suis allée voir un autre spécialiste. J'ai prié ce matin-là. J'ai dit Seigneur, vraiment, je ne peux plus comme ça. c'est, ça devient infernal, je n'allais plus à l'église. Alors que j'avais commencé à, à, à... Je me suis inscrite pour, pour travailler avec les enfants. J'aime bien à ça. À l'église. Et voilà que maintenant, je suis malade. Et puis à chaque fois, c'est comme ça, quand je fais quelque chose, je suis malade. Je ne comprenais pas. Et donc, du coup, j'ai prié ce matin, je dis « Seigneur, fais-moi grâce parce que là, j'ai l'impression que je vais mourir. » Et euh, je, je... donc, du coup, je reste assise complètement dormir, ce qui fait que même les médicaments m'ont fait grossir tellement que j'étais sous euh, des médicaments costauds. Et après, euh, j'ai trouvé un spécialiste juste à côté de chez moi effectivement lui qui a détecté il m'a mis une tête, la tête dans une boîte a secoué ma tête dans tous les sens me lâcher et il y avait quoi dans boîte le... en fait c'est une boîte qui est liée à un, ordine, à un écran ah. il met la tête dans la boîte ah. et on est donc complètement dans l'obscurité il secoue la tête et pour voir d'où viennent les vertiges en fait ah. en fait c'est des cristaux qui font ah. notre équilibre ce qui fait qu'on marche droit en fait ah. moi je l'ai perdu parce qu'ils se sont installés au niveau de l'oreille interne ils, étaient, ils, avaient tous, ils, enfin, ils sont tous déplacés, ils sont, et c'est ce qu'il m'a dit. Et effectivement, j'avais de l'eczéma dans les oreilles, ce qui me provoquait les maux de tête. Uh -huh. Donc du coup, ben, moi, euh, j'ai dit qu'on fait quoi Il dit on fait une thérapie. La thérapie, c'est 60 euros à chaque fois que je vais le voir. Et il m'a fait une thérapie. Ça ne m'a pas enlevé les l'hévergine, mais n'empêche qu'il m'a prescrit des médicaments. Je suis rentrée chez moi. Là, j'ai dit, « Seigneur, moi, je ne peux plus. Je me gaffe de médicaments, je n'en peux plus. » Et un jour, il euh, y a une sœur qui me parle d'un un, un pasteur qui est au, en Burundi, uh -huh. qui, euh, qui, comment dirais-je, qui prie. Et je suis allée chez ma sœur Jeanne-Claire. On a écouté l'émission. Et ce jour-là, les mots d'été se sont arrêtés. J'avais plus de vertige. Mais par contre, il y avait un truc qui m'est resté. C'est d'un manique. Uh -huh. Comme si, euh, c est, c est comme, ça fait comme une tension, en fait. Uh -huh. euh, J'entends en, quand ça commence à me faire mal, j'ai euh, comment... l'impression que je vais mourir en fait j'ai l'impression que tout y disparaît et qu'il n'y a que moi en fait uh -huh. et là depuis que je suis venue ici hier soir il y a quelque chose qui s'est passé uh -huh. je ne sais pas quoi mais il y a quelque chose qui s'est passé parce que jusqu'à présent même si par, à travers euh, ce frère euh, ce pasteur que Dieu a utilisé pour que je n'ai pas jamais vu que juste sur son site hein, uh -huh. j'ai été libérée des maux de tête tout ça mais en fait, j'avais ce problème-là qui était là encore. Uh -huh. Et hier, je me suis couché sur la nuque. Ni douleur, ni vertige, ni quoi que ce soit. Ni douleur, ni vertige. Tu es complètement libérée. Voilà. Et puis, bah, après, je me suis couché, j'ai dormi, j'ai prié à un moment donné, je me suis réendormie et j'ai fait un drôle de rêve. J'ai raconté ça à mes soeurs. Dans ce rêve, ben, j'ai rangé ma valise, il y avait plein de bonbons. J'aime ça, j'avoue. J'avais plein, plein, plein de bonbons. Et puis j'ai dit, waouh, cet hôtel, il est rempli de bonbons. J'ai tout ramassé, j'ai mis dans ma valise. Par contre, ce qui est trop bizarre comme rêve, c'est du fait que quand je sortais de la chambre, il y a quelqu'un qui vient me chercher. Il me dit, viens, on y va. Mais je ne sais pas où il m'en met. Donc, du coup, on s'est arrêté au niveau de l'ascenseur. Moi, je n'ai pas bougé. Lui, il est rentré dans l'ascenseur. Moi, je ne l'ai pas suivi. Et par contre, j'ai perdu une dent. Et j'ai perdu dans, dans mon sommeil, dans mon rêve en fait, j'ai perdu une dent et cette dent elle, elle s'est enlevée complètement et j'ai commencé à saigner, j'avais pas mal mais j'ai saigné énormément. Uh -huh. Et j'ai trouvé ça bizarre, je me suis, quand je me suis réveillée j'ai pris, j'ai dit Seigneur toi tu sais toutes choses. En même temps ce que, que je reçois dans mon esprit c'est que le Seigneur me dit la personne qui t'en voulait, uh -huh. maintenant c'est terminé, je l'ai raconté à mes sœurs, la sœur elle a confirmé. C'est ça ce que, que je vous avez dit. dit je dis à cet ami là qui veut te faire du mal. I say to this that I Je to parle to à toi. I'm to Je l'ai vu. I saw him. Mon œil l'a vu. My eyes have seen him. Oh mon Dieu, quelle grâce C'est fini. Oh Jésus, thank you Lord. Vous avez confirmé en fait ce que j'ai vu. Acclamez le Seigneur. La personne qui t'a dit de monter dans l'ascenseur. The person that told you to go inside the lift. C'est un esprit de mort. It was a spirit of death. Mais Dieu t'a retenu. Ah class! Ça ne viendra plus, ma fille. Mais ne crains pas you la bataille. Protect a lot of people. Tu seras combattu. They will fight Ils te you. They will battle. Mais you. But they will never conquer you. Uh, Bénis ta fille. Acclamons le Seigneur. Depuis hier, si vous me regardez, eh. vous avez vu la joie en moi. La joie en toi. Souris oui. depuis que je te regarde seulement. Eh. Je pas pu qu'aimer mon sourire. J'ai vu ton sourire. <rire> sans travail. C'est vrai, deux ans sans travail. C'est une copine, j'en ai aux États-Unis, euh, puis qui dit, Carline, tu sais, va sur telle telle, telle, telle, telle chaîne, tu vas trouver un pasteur qui, qui dit, c'est si parce elle va venir ici. J'allais venir ici avec, elle va sortir de New York pour venir uh -huh. ici. Parce que moi-même, je suis quelqu'un de la foi. Je viens avec mon mari et mon enfant. Uh -huh. Ils sont là. Uh -huh. Et puis, euh, je dis, ah. Parce que moi-même, je suis, je suis catholique Et vous connaissez Haïti Je suis né, ma grand-mère était vaudou Arrière-grand-mère, grand-père c'était bata-ougan Qui fait grosse danse, grosse ceci là-bas Et puis c'est moi qui ai le, le nez, la famille Alors tout est venu coucher sur moi Au corps et parfois, j'ai fait les guérisons, j'ai fait mon petit l'argent aussi. Hey. Quand j'ai fait le traitement, c'est bon, et puis euh, j'ai touché de l'argent. Oh. C'était comme ça ma vie, quand j'étais en Haïti. Et, et alors, euh, comme euh, je suis en exil, euh, parce que j'étais travaillé avec le président Aristide comme délégué. Ah oui. euh, alors euh, maintenant, j'ai demandé asile politique, je viens ici avec tous mes enfants. Tu as travaillé avec Aristide. Mais oui, j'étais viséléguée. -vis je suis une future sénateur, euh, oh, euh, pasteur. C'est vrai. Euh, je veux retourner chez moi. Mais tu vas retourner. Alléluia. Je viens, je viens pour prendre option. Amen. Parce que vous êtes quelqu'un de Dieu. Alléluia. J'ai converti... C'est vous qui m'avez fait Ni une image, je parle pour tous les Haïtiens. Uh -huh. Qui s'est image d'Ezili Danto, image d'Ezili Freda, image, image, image Dambala. image au tout grand ça, ce bois sont il est. Tous ces des Merci. dieux qui mettaient Haïti tête en bas. Vous entendez? Alors j'ai profité. Euh d'envoyer ce message uh -huh. à tous les Haïtiens uh -huh. qui refusent d'accepter Jésus oh my God. comme surveillant oh. qui mettait Haïti Chita hey. sous fer ne peut pas marcher. Uh -huh. Aujourd'hui, Aujourd à l'aide de pasteur, mon papa Mackenzie, uh -huh. mais mon là. mari, parfois, quand j'ai dit « Mon papa Mackenzie, mon mari... » Pafay! <rires> Alléluia Oh my God, c'est merveilleux Ici, on ne peut pas s'ennuyer ici. My Alléluia God. <rires> Ne t'inquiète pas, lui aussi, es là, mon il est là, mon fils. Mon mari, il est là Il où Il est là Viens Alléluia Marie, viens Son mari, viens <rires> Son mari est devenu fan lui aussi. Je viens avec mon fils aussi. Uh -huh. Il est où Il est là. Viens son fils. <rire> Vous allez recevoir la puissance aujourd'hui. J'ai tellement euh, saccagé mon mari. Mm -hmm. J'ai dit même si... C'est toi Oui. Mais il est jeune, hein 64 ans. C'est un gentleman, lui. Ah oui, mais il est plus grand que moi. Mais il est beau. <rire> <rire> Alors, euh, j'ai dit à mon mari, même si euh, euh, je n'ai pas pu rester pour longtemps C'est grâce à Pasteur-là, j'ai trouvé deux travail. J'ai souffert avant que j'ai trouvé ce travail-là Et c'est pendant que je suis venu ici, j'ai passé mon diplôme auxiliaire de vie J'ai déposé mon CV partout, on refuse de me donner travail Alors le jour que j'étais vue... J'ai dit, et, et, et, et vous avez dit, enlève l'eau, oh. euh, pour quel que soit le problème que oh. vous avez, lève l'eau. Uh -huh. Alors, comme j'en ai quatre enfants, j'en ai une fille et trois garçons, uh -huh. euh, je l'eau pour tout. Je l'eau même pour Haïti. Pasteur. Ah. <rire> oui c'est miracle, c'est pour ça que je suis venu ici Alléluia Mais je ne peux pas rester trop longtemps avec vous J'allais retourner mmh. Pour témoigner tout bon de ce que vous faites Ayez uh -huh. soir encore Amen. Vous m'avez donné une autre morceau de pain Alors je ne sais pas comment si j'en ai le courage Pour faire un autre travail Deux travail. <rire> Pasteur, j'ai boire de l'eau J'ai J'étoilais toute la nuit toute la nuit, tu es pas aux toilettes. Mon fils est, Ton libéré. Fils aussi est libéré, mon mari est libéré. Lui littoré. aussi est libéré. Lui, ce il matin. Claire. <rire> pasteur, qu'il peut faire, restez ferme, pasteur. Amen. On est avec vous. Amen. toute la famille. Parce que ce matin, on a prié. Je veux euh, te dire quelque euh, chose, pasteur. Euh, euh. Après, quand j'ai fini de trouver deux boulot, oui. mon fils, il est dans la faculté, il a pris ingénieur. À chaque moment, il ne veut pas trouver un petit euh, patron pour le patronner parce que moi j'ai pas cette possibilité ah. pour patronner ingénieur Ouais. Il est, ouais, lui. Il est euh, à l'école. C'est en fait, euh, c'est parce que moi je suis en fait je fais science pour l'ingénieur parce que je veux être ingénieur en fait. Ah. Il est à l'école. Wow. Alors il a trouvé un travail, même au moment moi-même, j'ai trouvé deux. En deux mains, il a trouvé un. <rires> <Yeah>. <rires> Alors j'ai dit deux, Seigneur a un. Depuis que je suis entré en France Pasteur mmh. J'ai souffert tout le reste de ma vie Donc, On est réfugié ici Même si on nous a donné le papier Le français est bien c'est vrai J'aime le français mmh. J'aime la France Parce que c'est le Seigneur qui m'a envoyé la France mmh. Mais la seule chose Parfois je ne comprends pas comment on a souffert Comme ça pour s'en sortir mmh. J'ai souffert mais je garde ma dignité. Tu sais pourquoi tu as souffert Oui. Parce que Dieu a permis que tu souffres afin que tu me racontes. Oui. Pasteur Ah Pasteur Yeah J'ai trouvé deux travails que j'ai jamais trouvé dans la France. Pendant 16 ans, je suis en exil. My God Come on. La grâce est arrivée en Haïti Haïti, recevez la grâce ici, un, un. Parce que Je t'aime hey, hey, hey. Moi aussi je t'aime Reçois la grâce Déclaration d'amour Ah c'est merveilleux C'est nul par ailleurs Après ACCR, c'est ACCR encore Je vous aime tous je vous porte dans mon cœur. J'aime Haïti, j'aime Haïti. Haïti est dans mon cœur. Je viens en Haïti. Je dis, je viens en Haïti. Le, le projet est en cours. Oh, we are planning, we are preparing. Regarde, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Tu vas retourner en Haïti. Il y a un poste qui t'attend là-bas Dans un you. avenir Pas si long, Not too long. <laughs> Très bientôt Tu retourneras en Haïti Tu vas travailler là-bas dans la politique Tu es une porte de l'évangile pour l'Haïti Amen Dieu va utiliser cette femme. Amen. Et il va mettre dans ses mains le moyen, les possibilités pour permettre à l'évangile de se propager dans toute la vie Acclamons le Seigneur. Le soir, vous avez reçu la grâce de Dieu aujourd'hui. Acclamons. Jésus est bon. Je viendrai si je, pars, si je pars avec ce que j'ai envie de dire que j'ai vu hier, hein? il parle bien moins. Il faut que je le dise. Tu as vu, tu as vu quoi ce que j'ai ce que ce que hein? <rire> le saint esprit de dieu hein? a fait hier hein? pendant que j'ai loué là hein? et et ma grand-mère, c'est moi qui ai le nez. Hein? Euh, on avait laissé un don pour moi hein? 700 hectares de terre. Mais il y a des gens qui avaient monté sous lui. Hier, quand je suis sorti ici, demander à mon mari et mon fils, j'entends le téléphone qui cligne. Ça fait 30 ans uh. depuis que je n'ai pas parlé de trucs-là à cause uh. de politique. Uh. Quand je suis sorti chez vous, uh. uh. j'entends le téléphone cligne. Oh. <rire> et quand ça... Écoutez, et quand ça passe, fait avec elle. et oh, ce qu'il a fait. Quelque chose qui était perdu depuis longtemps. Et vous avez prêché, vous avez dit il y a des gens qui vont riche, il y a des gens qui vont avoir de l'argent, il y a des gens qui vont sortir de la pauvreté. Uh -huh. Et même, c'est une dedans. Toi, tu es dedans. Mais même, c'est une dedans, tu es délivré. Tu, tu as retrouvé quoi terre. La terre. <rires> <rires> Alléluia. Alléluia. Alléluia. Oh my God à mon mari je, je, je me sens pas bien si je pas parce qu'on va partir là nous tous les trois si j'ai pas dit ce que je viens pour dire je me sens que dans il y a quelque chose qui va m'arriver il faut que j'ai trouvé pasteur, il faut que je parle avec pasteur alors hier soir quand ce miracle est produit comme ça vous avez prêché sous deux deutéronome alors j'ai tellement pompé, j'ai pleuré dit maquinezou, maquinezou, maquinezou mon mari dit arrête <rire> Dit non, il faut que tu me demandes il dit viens coucher, je veux lire de terreau d'hommes pour toi il dit non, je n'ai pas besoin de lire de alors ce qui est arrivé uh -huh. j'ai dit Seigneur merci parce que dans, mon pri dans ma prière je ne savais pas ce qu'on nous, on a oublié mais le ciel n'a pas oublié ah, alléluia Jésus hey hey le Saint-Esprit est en train de faire son boulot. merci, merci Seigneur. Merci, Seigneur. Dieu, oh, maintenant, Marcel Makindzu peut aller en Haïti, construire l'église, sauver les -Bah haïtiens. My God. My God. Seule fille. Elle avait fâché avec moi pendant un an. Oui. J'ai souffert dans mon cœur, dans mon, coeur, dans mon, tout, tout mon trip. J'ai dit, Pasteur dit Jésus, vous connaissez, c'est vous qui servez à Pasteur Mackenzou Je ne veux pas déplacer chez moi pour venir prier avec mon enfant sur mon estomac. J'ai apporté mon enfant pendant neuf mois. C'est moi qui ai rentré avec tous mes enfants ici, j'ai donné résidence tout, j'ai fait tout. Pourquoi <rire> Satan le diable a mis dans les yeux de mes enfants de m'abandonner. Il <rire> dit Satan, tu es mon Voilà. Il dit au oh, nom de Jésus. <rire> Avant que je déplace, il faut que ma fille prenne le téléphone, il me sonne. Ah, Pasteur Matinzo, <rire> je t'aime. <rire> oh. <rire> appelé son petit frère. Ouais. Il est, elle est pas passée avant moi, parce que le miracle est tellement fort. Elle a dit, elle comprend pas pourquoi il veut parler avec ma maman. Et si c'est et je n'ai rien fait, pasteur. Tout okay, ce qu'on m'a dit. La Mes amis, et ben non, elle est chez elle. Elle m'a appelé, pour dire maman, ne demande pas de maman. Ne demande pas, c'est pas ma faute. Mes amis, gardons Jésus. Gardons Alléluia. Jésus, gardons Jésus. Gardons. Sans Jésus, Gardons Jésus, Gardons Gossons Jésus, Gardons Jésus, Gardons Gossons Alléluia. Ok, le Seigneur. Dieu te bénisse. Dadi elle a un grand témoignage. Elle était venue ici, elle n'était pas venue pour elle parce qu'elle ne croyait pas à ce ministère. Au lieu d'être guérie, sa maman d'être guérie, c'est elle qui était guérie pendant 19 ans de tout. Ma fille, viens Donnez un micro à ma fille. Toi tu ne croyais pas à ce ministère. Pas tu croyais que j'ai blagué Non, ma fille, non. Ils sont payés pour ça, ce qui tombe. Elle accompagnait sa ma maman. Dit, ils sont payés pour ça, ceux qui tombent ici. Euh, ceux qui tombent ici ils sont, ils sont payés. payés. Voilà. Alors, <rire> euh, J'ai <je> dis... <rire> beaucoup d'argent alors. <rire> Et maintenant, toi-même, tu as été payé alors Ah ben non. <rire> <rire> Attends <j 'ai> <rire> mais fait, euh, je suis En fait, je suis policier. Euh. Et je toussais depuis 19 ans Tu toussais depuis 19 ans Tous les jours, ans. tout le temps tous tous J'ai jours. Jours. vu tous les médecins, tous les spécialistes Mais rien à faire Tout ce qu'on me donnait Ça ne fonctionnait pas C'était une toux à répétition Et une toux vraiment caverneuse quoi. Et je suis venue pour ma mère Qui vit en Martinique Parce qu'elle est harcelée par Une espèce de <rire> sorcier je pense Et ma mère Quand elle a vu que J'étais guérie. Elle a décidé, elle a pris l'avion. Elle est arrivée hier et elle est assise là. Acclamons elle a décidé de venir. Sa elle a maman, dit que sa maman vienne. Ma mère, viens. maman, viens. Viens maman. Elle a dit, il n'y a que vous qui pouvez... Il n'y a que vous que... Parce qu'elle a vu tout le monde. Jésus va le faire. Jésus va le... Depuis 19 ans 19 ans. Tu sais. Sans arrêt. Sans arrêt. J'ai vu tout le monde. Et comment tu as remarqué que tu es guérie Parce que tout le monde me dit, mais tu ne tousses plus Quand je suis arrivé à la Martinique, là, au mois de juin, on me dit, mais c'est vrai. Je dis, ah bien oui, je suis venue ici. C'est depuis. Donc tu t'es rendu compte après, ben. Mais je me souviens, je, je venue pour <rire> là. Et maman, pourquoi elle marche avec la béquille Parce que opéré opérée deux genoux. Deux genoux Oui, tous les deux, ans, une prothèse là-dedans. Mettez une chaise là pour maman Touche pas la, pièce, la le, le sandal, laisse les sandales Sinon ils vont dire qu'on a touché. Je ne sais pas que dans ce monde là les gens trouvent toujours toutes sortes d'excuses pour ne pas croire en Dieu Bon il y a un petit, euh, un petit centimètre hein, Au nom de Jésus C'est fini. Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus-Christ? Gloire à Jésus. Enlever la chaise derrière. Alléluia. Touchez ma main. Regardez-moi droit aux yeux. Regardez-moi droit aux yeux. Ne fermez pas les yeux. Voilà. Il y a les lumières qui sortent de mes yeux, qui pénètrent vos yeux. Et ça amène la guérison dans tous les corps. Mais par contre, dans cette partie gauche, il y a quelque chose qui fait mal là. Et maintenant, je vais enlever ça. Dans la partie droite aussi, hein? hein? Dans la partie droite aussi, hein? hein? C'est tellement dur, j'ai tellement souffert avec ça. C'est vrai. Oh, beaucoup, beaucoup, beaucoup, beaucoup, Ah ouais. Oh là là. Maintenant, je suis sur ce côté-là. Même la tête, tête, là, de ce côté-là. Côté, y a quelque chose. On a mis quelque chose dans ma Les tête. Grèves. Et puis, et puis, on a, mis quelque, on a mis quelque chose dans sa tête. Et puis, ça m'a donné un vertige. Mais moi-même, je ne sais pas. Je ne savais pas. Alors, je croyais que c'était. J'ai déjà dit, j'ai déjà, avant, j'avais vu le médecin. C'était passé. Maintenant, ça a recommencé. Alors, ma fille allait voir le médecin, et puis. Le médecin m'a prescrit les médicaments et puis j'ai pris les médicaments, mais ce n'est pas fini ça. c'est pas fini. Non, non. Et puis vous voyez, quand je me couche, je sens le lit qui tourne avec moi. Le lit qui tourne Oui, ça commence par mes pieds là. Je sens que je tourne, je ferme mes yeux et puis je crie au sang de Jésus. Maintenant, regarde, regarde, on va enlever ça. In Jesus' name, Jesus' name. de tout ce que dans dans, tu dans dans fais pour nous, d'amour. Maintenant c'est bien. Tout, tout, tout, va, tout va bien maintenant. Tout va, tout va bien maintenant. maintenant. on peut marcher ensemble. Hein? Regarde ce que Jésus fait. Ah, ta maman est libre. Tout le monde est libre. Au nom de Jésus. Libre. De Qui a fait ça Alléluia. Hallelujah Qu'est-ce que Dieu a fait What have God done Maman, tu as fait quoi Je la Hollande. Tu viens de la Hollande Oui. Elle dit je viens de la Hollande. Il y a qui à qui va y faire l'interprétation ici va <rire> parle en Portugais. Il yeah. va parler en français. Tout ça est en Hollande elle suit d'Hollande? No, euh, andu talas andu ve sempre au cassette. Elle est sortit d'Hollande? Ah, uh, andu ve cassette sempre du euh, pasteur Macanze. Euh, elle a regardé la vidéo de voilà. euh de papa. papa oui. Mon oh. colomsun oh. oh. na Oh! Oh! Oh my god. Please, please. Elle a parlé la langue du ciel. Pardon. Um dia eu estava a ver o, o cassete do parceiro Macan. E. Quando eu estava a ver, eu apanhei o, o, o, o espírito. Depois, eu comecei a vomitar. Eu também. Ela começou, ela, ela começou a olhar a, a vídeo do papá E ela começou a ver, e peduncou e s'est mise a vomir. E s'est vomir. Ingala za malade ya. Oh. oh. <laughs> Et notre interprète. Viens interprète de Lingala. <laughs> lest lest euh <lest>. ah, oui? Ngala <laughs> defala, <laughs> fala Lingala. Eh <laughs> na ko lo Lingala. Sikoyo na nsansi elle est kena l'hôpital. Elle a vomi, elle est allée à l'hôpital. Oui, bah tali sik le nanga parce que nazalaki na malade ya sik. Suis... Comme elle était diabétique, on a vérifié si c'était vraiment qu'elle avait le diabète ou pas. si a docteur a sucre dosé. Après, le médecin a appelé le... son fils pour dire à son fils qu'il y avait plus du sucre. Effectivement, il y avait le sucre de bi et là, il n'y en avait plus. Non, ça baissait plutôt. mais que a Jésus-Christ de Nazareth. Ensuite, elle a dit amen. Je crois en Dieu, au nom de Josie Le sucre ne n'existe plus Oui, on a été témoin Parce que quand Nathalie Nathalie a cassé ton père Il est là, donc il a eu le sucre En fait, c'est parce qu'elle a l'habitude De regarder le, le, le vidéo de papa mm -hmm. C'est pour cela, elle avait cette fois Que le sucre finira un jour Et voilà, le sucre est fini en grâce Acclamons les le Seigneur Attention au diabète Respectez le régime Vous comprenez Cette maladie là Si tu avais ça Il faut respecter le régime Ne mange plus n'importe comment Mange selon le régime que les médecins vont te prescrire Parce que je connais ce démon là, il est dangereux Tu comprends Oui Tu es libre, non tu fais. Acclamons les Seigneurs. C'est quoi ton témoignage Tu avais quoi Viens ici. Mon témoignage, c'est que j'étais ici au mois de février. Uh -huh. Oui. Et j'avais un problème au niveau du doigt. Tu avais un problème au niveau euh, du oui, doigt. Et vous l'avez redressé. C'est toi qui, qui avais le doigt qui, qui, coincé, oui. qui ne. Qui qui Quand oui. ça faisait comme ça, oui. ça ne pouvait pas se faire comme oui. ça. Voilà. C'était toi C'était moi, oui. Tu as changé Merci. <rire> si. Et donc, euh, après ça, j'étais partie il y a deux mois. Euh, j'étais dans le sommeil, j'avais regardé la vidéo. Euh, le sommeil m'est prise. Après, euh, on me donne un prénom, David. J'ai dit David, qui est David, après avoir regardé la vidéo. Toi, tu es devenu Et, David. Oui, j'ai entendu David dans le sommeil. Et d'un seul coup, vous vous êtes apparu avec euh, maman et deux dames habillées en boubou. Et vous êtes restées devant moi en train de me regarder. Et d'un seul coup, je vous regarde, vous me fixez les yeux. Et j'ai commencé à vomir. J'ai vomi trois fers. Un fer qui était noir et deux fers en argent. Après, j'ai dit Mais ce n'est pas possible, c'est quoi Et deuxième coup, j'ai vomis trois sardines. Et les trois sardines, je vous regarde, vous ne dites rien. Vous me fixez. Et à la fin, je vomis euh, ma salive, toute blanche. Vous me regardez après et vous êtes parti. Et euh, deux semaines après, j'avais appelé que je devais venir au culte. Et la semaine d'après, j'étais tombée malade. Et cette maladie, je ne comprenais pas, je savais pas ce que j'avais. C'était la grippe, euh, l'angine et les démangeaisons sous tout mon corps. Et le médecin, j'avais à appel à un médecin, il est venu à la maison. Après, il me dit, Madame, vous avez la peau, on dirait comme si vous avez été empoisonnée. Je dis, ah bon, bon comme ça n'allait pas, on m'a amené aux urgences. Et j'étais hospitalisée. Et le 25, comme ça n'allait pas, j'ai fait un effort. J'ai envoyé un SMS euh, chez vous en vous disant que venez à mon secours, vous avez l'habitude de venir euh, me guérir. Je souffre beaucoup, j'ai été empoisonnée, selon les, les médecins. Et, non, et après, je m'étais fatiguée, j'ai regardé encore la vidéo, en dormant, subitement, je vois euh, un chat noir qui apparaît avec des yeux tout verts, en train de me regarder, j'ai eu peur, mais j'ai commencé à appeler Jésus, j'ai dit Jésus, Jésus viens à mon secours, Jésus vient à mon secours, et d'un seul coup, le sommeil, je me suis endormie. Le chat n'avait pas disparu. Il est parti comme ça dans mon sommeil. Et hier, quand j'étais arrivée ici, avec les deux mangeaisons, j'en avais encore. Tu en avais oui. encore Oui. Et euh, dès que vous m'avez touché hier, ce matin, je n'ai plus rien. Acclamez Jésus. Alléluia. Le doigt, c'est fini aussi. Ça va. Parfois, j'ai les petites douleurs. Ça ne mais... bloque plus. Euh, euh, plus comme avant. Plus comme avant. Oui. Acclamons le Seigneur. Tu es libre. Tu avais quoi, maman? J'ai un témoignage. J'ai ma fille qui a eu le bac. Dès qu'elle a eu le bac, euh, elle a fait un an. Elle a déposé le dossier. Ça fait déjà un an. Le, le mois de juin, j'ai dit, Rebecca, Va regarder l'école privée. Comme on habite à Lyon, on a vu l'école 6 000 euros. On a vu l'autre 10 000 euros. J'ai dit, maintenant, je vais trouver l'argent où Maintenant, là, après, j'ai commencé à avoir euh, euh, les louanges. Après, je viens du travail. Là, je vois maintenant euh, Evangélique je regarde, je regarde, je regarde, je regarde, je regarde, c'est qui Je regarde. Je dis à Rebecca, va à Rennes. Elle est partie à Rennes. Regardez encore l'école là-bas. Elle me dit, maman, c'est toujours pareil. J'ai commencé à prier. Euh, la chanson qu'on vient de chanter, là, j'ai chante, le chant de victoire. J'ai regardé la, la chanson, là, c'est 245. Moi, près du près plus près de moi. Plus près de moi. Mon Dieu, plus près de moi. Tu chantes déjà. Plus... Tous les jours, je me mets à genoux, je prie. Je regarde avant d'aller au travail, je regarde la vidéo. Je chante même au travail là-bas. Ça n'a même pas fait trois semaines. Rebecca qui m'appelle, maman, j'ai les nouvelles. Je dis, c'est quoi On m'a appelé à Lyon, qu'on m'a pris à l'école. J'ai dit, mon Dieu... Je suis quitté à la maison. Je suis venu prier, chanter. Mon Dieu, quand Satan quand déchaîne, mm -hmm. ton amour me, ré, me réveille. Mm -hmm. Prends-moi auprès de toi. Mm -hmm. Merci Seigneur. Je chantais, je chantais, je chantais, je chantais. J'ai ma copine là. Je l'ai montée. Tu as vu ce que Dieu euh, a fait pour moi Après, je l'ai donné le nom. Elle a mis, pasteur Mokanjo. Elle dit, je ne vois pas. Je dis, mais euh, évangéliste, dès qu'elle a mis évangéliste, c'est sorti. <rire> elle aussi, elle a commencé à voir, a commencé à voir. Je dis à, à ma copine, moi, avant de partir à, au Gabon, je vais aller d'abord voir le pasteur et lui mettre... Euh, ce que Dieu a fait pour moi après ah ben. les dossiers sont venus qu'on t'a accepté on, on a amené aussi on, on a envoyé le, le dossier aussi elle a, a rempli tous les dossiers maintenant le, le 2 septembre elle va commencer l'école je ne paye plus rien je ne paie plus, rien. Je, je paie seulement ne paie la plus rien 10 000 euros je veux trouver ça pendant 3 ans 30 000 Allez, euros 18 000 euros je veux trouver ça où Revois Dieu m'a pouvoir... sauvé Voyez oui, comment Dieu a payé pour lui, pour elle. 18 000 euros. Je ne peux pas oublier ça. Ce chant de victoire. 245. La Je vous ai dit. Dieu va ouvrir les portes pour vous. Il va vous accorder les opportunités. Alléluia. Va, recevoir la grâce. C'est fini. Viens, vite, vite, vite. vite. Qu'est-ce que Jésus a fait Bref, il hein faut être euh, bref. Je en, souviens, en regardant là-bas. Euh, je m'en souviens, j'avais mal au cœur. J'ai failli mourir deux fois au, à Kiabi. Je faisais euh, du shopping pour mon fils. Je tremblais, je transpirais et je pleurais aussi. J'ai dit, bon Dieu, je vais mourir. et Mon fils va être au Mais tu n'es pas morte tu es là après, Tu es guéri. Jésus t'a guéri. Oui, Depuis après, quand euh, Après avoir vu, et grâce à ma mère, j'ai vu euh, la vidéo. Oui. Après j'étais là les 24 mai jusqu'au 26 mai. Ah. Après je ne sens plus la douleur. Tu ne sens plus la douleur. Et j'avais mal à la nuque aussi. C'est disparu aussi. Oui. Ah, t'inquiète c'est fini. Tu avais quoi, ma fille Viens, viens vite. Parle à lingala, l'interprète international. Elle est où Interprète international. Va t'asseoir là-bas. Je te donne une place. Faut t'asseoir. À partir d'aujourd'hui, tu deviens interpréter de lingala. Oui. Avant tout, je bénis mon Dieu parce que j'ai l'habitude de regarder le vidéo de papa Makandu. Non, j'ai un la vidéo, me sous même quand sur la muki, na Monica vidéo à papa et euh, paraître na na nanga. OK. elle a l'habitude de regarder d'autres vidéos qui n'étaient pas le nôtre. Un jour elle se réveille, elle voit le vidéo de papa apparaître dans son téléphone. Na vraiment malade, d'aller cobela thème na tekina mкуса mkomo bimba na ko pe mate dofala été malade bandi té na mire partout na zaivoma malade, té na ba té pourquoi. Elle n'était pas vraiment malade, mais elle avait des, des mangeons qui l'embêtaient chaque fois au niveau de, du dos. Et euh, à chaque fois, elle avait ça, chaque fois, elle s'est demandé pourquoi, qu'est-ce que je, qu qu'est-ce que je... Elle s'est grattée avec le couteau. Pour euh, interpréter comme elle dit. Mais au la pasteur, la pour a a un esprit maléfique, Dans la nuit, elle arrivait du pasteur, le pasteur est venu lui dur euh, tu as un esprit qui t'embête je vais prier pour toi et tu seras guéri aujourd'hui même. Donc il y en a un pour, pour la dépeine, il Je sais que tu marches avec beaucoup ah, ouais, pré... de fierté. Voilà. Ah en fait, bon, moi, je marche toujours avec fierté. Comme une princesse. Voilà, il a fait quoi En fait, moi je devais faire un examen général pour mes yeux, pour changer ah. mes lunettes. Ah. Et quand je suis allée faire l'examen, le, le médecin a vu que J'avais un trou dans l'œil euh, oui, qu'il ah. fallait faire un laser. Wow. Voilà, opéré hey. Et euh, donc chaque matin, vous m'avez donné de l'huile euh, uh -huh. Il y a deux semaines de cela Donc chaque matin, je oigné mon oeil uh -huh. Avec l'huile en disant Il faudrait que le Seigneur répare mon oeil uh -huh. Parce que je ne voudrais pas que bon, euh, La main de l'homme ou bien les instruments des hommes Puissent euh, toucher mon oeil uh -huh. Donc je suis allé à l'examen Chez le médecin euh, Dans un hôpital Il a refait les examens, Et il a vu comme il dit Mais non, il n'y a plus y a rien que, à, à la place de, du trou à la place du trou, il y a une. Bon, ça, c'est. À la... à la place du il y a pas trou, de caméra. il voit juste euh, une tache. À la place du trou, il y a une tache. Il y a une tache. Donc, cela dit, le trou a cicatrisé. Voilà. À la place du trou, il voit une tache. Et j'ai un deuxième témoignage. Uh -huh. Là, c'est dans. Non, des... acclamons d'abord pour ça. <rire> Elle est trop pressée. On va d'abord regarder les résultats là-bas. Voilà, c'est bon. Yes. Ça, c'est ça que tu devais oui. faire. Mm -hmm. Ok. Maintenant, le deuxième témoignage, Le, le là, deuxième témoignage. j'ai visionné votre vidéo où vous parliez du lion qui vous apprenait à, à faire euh, des choses. les choses. Le lion de la tribu de Jida. Exactement. Vous voilà, n'avez pas peur. Non, j'étais sûr de ce, ce seigneur-là. Au fait, je le vraiment rencontrer. Après, il s'est révélé à moi à plusieurs reprises. Pas des visions. Je le vis à plusieurs reprises. Je le vis comme ça. Il s'est révélé à moi comme ça. En plusieurs formes aussi. Hein. Ce que je l'ai vu une fois comme, euh, comme lion. Je parlais avec le lion comme ça. Et il m'entraînait. Il est monté sur un mur. Je suis monté avec lui. Il marchait. Et tout d'un coup, il a pris un arbre, il est monté sur l'arbre. C'était un grand arbre. Il est allé au sommet de l'arbre. Et je le suivais. Tout d'un coup, il me dit Sorte. Donc, je parlais avec le lion, comme si j'étais un lion. Ah, j'étais humain, lui, il était lion. Le lion de, le... de la tribu voilà. des Sudiens. Et on avait le même langage. Et quand il a sauté, il est tombé par là-bas. Là Et il me disait Sorte. J'avais peur. Je disais Non, non, non, non. Il dit Sorte tout d'un coup j'ai décidé à sauter, c'est comme si la terre s'est rapprochée de moi ah. il s'est mis à rire, il est parti, il est parti. <rire> et là je suis revenu à moi, j'ai dit mais ça c'est quoi c'est un lion et, et je me suis rappelé de l'écriture, il s'appelle le lion de la Dieu. Ah. donc j'ai demandé au seigneur, euh, le, tel que tu t'es révélé à, au pasteur J.P. Makanzou j'aimerais que tu te révèles aussi à moi ah. Et j'ai fait un songe, j'étais dans la salle uh -huh. et il y avait un lion ici, uh -huh. un grand lion. Un grand lion oh, ici. Voilà. Et les gens étaient à côté et il y avait des enfants qui étaient à côté du lion. Et je le regardais. Uh -huh. Et un moment, le lion s'est levé et puis il venait vers moi. J'ai dit, mais c'est vrai que c'est un songe, mais je n'ai jamais vu de lion en face. Et puis j'ai commencé à reculer. <rire> et et j'ai trouvé que ces enfants-là, c'est-à-dire quand on applaudit comme ça, uh -huh. c'est en fait les enfants qui étaient là, je ne sais pas, ils applaudissaient à tout moment. Donc, à chaque applaudissement, il y avait le. Et les lions faisaient le sourire. Acclame le lion de la tribu de Jida, le roi des rois, le seigneur des aînés. ta Ah! Jesus is alive. Il est là dans cette salle. Il est là dans cette salle. Il est le lion de la tribu des Chita. Oh, God. Maman, Jésus est là. Il doit être acclamé. Qu'est-ce qu'il a fait? Alors, avant mon témoignage, je vais demander pardon au Seigneur parce que lorsque mon mari mettait les vidéos, c'est lui d'abord qui mettait. Ça m'énervait. Je ne pouvais pas regarder les vidéos. Euh, je ne sais pas pourquoi. Non, le, le message que j'ai prêché là, c'était... Euh, je vais parler au Seigneur. Heureusement ça... que tu n'es pas démon. Ça, ça, ça, ça m'énervait. Je lui disais, mais toujours hein, regarder des, des charlatans qui ne que ça, parce qu'il regardait Tony ici, là, il là, regardé pas mal en Afrique. Je lui dis toujours que ça, que ça. Et puis un beau jour, j'ai vu que j'ai eu la paix en moi, parce que j'ai commencé à regarder les vidéos. Alors, je me dis que c'est la négativité qui m'énervait. Je ne pouvais pas regarder la vidéo. Et puis euh, j'ai commencé à regarder la vidéo, à regarder. Donc euh, ça m'a emmené une paire à moi. Et mes filles, ça, ça aussi, ça les énervait. Et puis un beau jour, mon mari a fait une fausse manipulation. Ça a été sur la télé. Il y avait la télé qui était ouverte. Et les filles se sont mises à regarder. Et mes enfants aussi, maintenant, elles regardent les vidéos. Moi, au travail, comme je suis seule dans mon bureau, je mets l'écouteur. Euh, pendant mes dossiers et j'écoute quand quelqu'un arrive, bon j'arrête la vidéo quand j'ai un collègue, mais je regarde tout le temps je regarde les vidéos Alléluia. hier je suis arrivé, j'avais une douleur au bras depuis combien de temps le Seigneur m'a béni voilà le douleur est parti Amen. oh Akra. reçois la grâce c'est fini viens ma fille toi tu es, tu es grosse hein? oh elle est grosse oh faut donner la grâce à d'autres aussi qui cherchent. Hein? Qui cherche les enfants ici Moi. Tu cherches Reçois Toi aussi, reçois Toi aussi, reçois Toi aussi, recevez Recevez les enfants Recevez les jumeaux Recevez des jumelles Reçois des jumelles Reçois des jumeaux Reçois, reçois, reçois RECEVEZ Qu'est-ce que Jésus a fait En fait, ça fait longtemps que je, je cherchais des enfants. Et l'année dernière, j'ai été j'ai été enceinte, c'était sorti. Et cette année, je ne sais pas comment Dieu a fait pour que <rire> pour que la grossesse que j'ai en ce moment reste, parce qu'à chaque fois que je, je tombe enceinte, ça ça partait. ça partait. Donc là, non seulement il m'a envoyé. Euh, je suis enceinte, mais j'attends deux bébés, et les deux sexes. Les deux sexes, en fait, une fille et un garçon. Alors, moi j'ai connu Papa Makanzo, comment j'expliquais je, mes problèmes à une cousine qui est en Suisse c'est elle qui m'a dit regarde les vidéos je t'envoie des vidéos reste scotché, tu vas voir que ce que tu veux tu vas la voir alors j'ai commencé à regarder parce que tout à l'heure il y a une dame qui est venue ici pour pour, pour témoigner pour, un, pour témoigner moi je pleurais là-bas tout simplement parce que et les gens qui étaient à côté me voyaient pleurer, mais ils ne comprenaient pas pourquoi. Parce que je vous assure que les, les vidéos qu'on regarde, moi, jamais, je ne connaissais pas. C'est ma cousine qui m'a guidée vers ces vidéos. Mais je vous assure qu'une nuit, j'avais pris toute une nuit pour regarder ces vidéos. Cette grossesse que je porte déjà, on ne voyait pas à trois mois. Ce n'était pas visible, en fait. Et je suis partie chez la Génico, elle me dit vous êtes enceinte, mais on ne voyait pas le ventre. Quand j'ai pris l'eau de Papa Makanzou, quand il faisait les bénédictions d'eau et tout, et il a dit, même vous qui me regardez en vidéo, et j'ai pris l'eau, il a dit que ne finissait pas et tout ça. Alors moi j'ai bu l'eau, j'ai bu l'eau, j'ai bu, j'ai bu jusqu'à ce que, euh, tout de suite, parce que moi j'ai entendu les autres dire qu'elles ont attendu, moi je n'ai pas attendu tout de suite, je suis partie aux toilettes. Tout de suite c'était la diarrhée Je suis partie, par, je suis partie aux toilettes C'était pas que la diarrhée mais je vomissais aussi C'était les vomi et la diarrhée Et toute la nuit J'ai pas arrêté À 5h du matin J'ai pas dormi, j'étais fatiguée Mais j'ai commencé à louer Dieu Et je savais même pas pourquoi Deux jours après Mon ventre a commencé à pousser J'ai commencé à voir mon ventre L'agneau Jésus, souverain. Maman, viens. On va faire le travail. pas tout. En fait, quand j'ai bu l'eau, j'ai commencé à sentir mal. Si les gens ont constaté hier, j'étais par terre hier ici. J'ai commencé à sentir les douleurs de ce côté-là. Mais ça ne s'arrêtait pas. J'ai envoyé le message, j'ai vu le numéro de téléphone sur les vidéos, j'ai envoyé un message, j'ai créé un WhatsApp à Sœur, à Sœur Akazia, mm -hmm. pour lui dire que, pour l'expliquer, en bref, pour lui dire que je cherche à voir Papa Makanzu parce que j'ai un témoignage à faire, il faut que je le voie, pour que Dieu, c'est lui qui a fait tout ce qui m'arrive, donc si je ne lui dis pas ça devant les gens... Peut-être qu'il va me punir parce qu'il me fait déjà beaucoup de choses et que je n'arrive pas à lui dire merci comme il faut. Oh Jésus, qu'est-ce qu'il. Donc hier, quand je suis arrivée ici, mon tout premier pas que j'ai mis là, je sais pas à qui j'ai dit, je veux voir seulement des yeux, <rire> papa Makanzou, je veux le voir juste avec les yeux. Donc je suis arrivée, j'ai commencé à avoir mal. Partout, j'avais mal. Je ne pouvais même pas m'asseoir. À peine je m'asseyais. Quand le monsieur a commencé à faire l'animation, je me sentais mal partout. Je n'étais plus bien, je mal. Je, je priais qu'une seule chose, que vous arrivez et que vous essayiez de faire quelque chose. Mais comme il y a des protocoles, on ne sait pas comment faire pour arriver là. Que, je ne sais pas qui est passé devant moi, là. Je suis tombée, toute seule, là. Et je vous assure, pour ceux qui regardent, les vidéos, ce ne sont pas vraiment les jeux. Parce que moi, je vous dis ça du fond de moi, du fond du cœur. Je n'avais jamais vécu ça de ma vie. Jamais. Et j'ai dit que je vais essayer d'en parler à mes proches, ceux qui sont autour de moi, pour que franchement, moi, je sors d'un Mais... J'ai dit partout il ira, si je peux avoir les moyens de le suivre partout, il part parce que ce que j'ai vu en moi. Jesus. Mais ce matin, quand je suis arrivée, il y a des soeurs qui m'ont pris là, elles m'ont amené derrière, elles ont tout fait pour que je je tiens en fait ce matin je suis arrivée. vous allez observer que je danse, je chante je suis guérie je vous le dis parce que là je sens plus mal je le suis bien, je suis en train de chanter je suis en train de danser donc je dis merci, alléluia ma fille tu es enceinte de combien de mois Cinq mois. Cinq mois. Tu garderas ces bébés. Ce deux bébés, tu les garderas. Amen. La personne qui voudra le voler mourra le même jour. Amen. Au nom de Jésus de Nazareth. S'il y a un sorcier, quelque part, qui veut défier ses paroles, il n'a qu'à se lever et faire. Et nous allons voir qui a Dieu. Viens, maman. Juste avant. Don't worry. Somebody give me Afin que l'on sache, il n'y a pas de blague en cet endroit. Mais il y a le Saint-Esprit de Dieu. Il y a le lion de la tribu de Juda. Jésus de Nazareth. Tout ce qui n'est pas de toi, qui est venu pour voler tes enfants, j'ordonne que ça meure. Amen. In the mighty name of Mais tes enfants ne mourront pas. Amen. Tu es la mère de deux petits-enfants. Une fille et un garçon deux nations qui sont dans ton ventre <rire> et ils seront puissants ils marcheront avec la puissance des lits <rire> ils, ils guériront <rire> les malades <rire> <rire> car je vois une main invisible les oindre maintenant même <rire> jésus est vivant on le veille ou non. Jésus est vivant. Il n'y a pas un Dieu comme Jésus-Christ. Dans le ciel, sur la terre, sous la terre, dans tout l'univers, il n'y a point de Dieu comme Jésus. Amen. Acclame le lion de la tribu de Jida. Lève-toi, ma fille. Rise up. Oui, tu viendras avec moi Là où j'irai évangéliser Après la naissance des enfants Ces enfants-là deviendront mes disciples C'est ta prière, c'est exaucé Acclamons Jésus pour elle Ma fille, qu'est-ce que Jésus a fait Oui, moi je voulais euh, témoigner. Déjà, ça fait un moment. Mm -hmm. J'ai été opérée de cœur en 2004. Euh, chaque année, on me fait euh, hospitalisation parce que je suis en arrêt euh, C'est cette opération, euh, ouais, que opération que je vois, là. là, ouais. Oh, euh, arrêt mi euh, qui, qui le cœur commençait à, à, à battre. Des fois, ça fait tic tic tic tic et puis ça fait tic tic tic tic tic tic, tic. Oui, c'est comme ça et je suis tout le temps hospitalisée. J'ai ma cousine qui est sur Paris, qui est aussi là, elle s'appelle Laurentine. À chaque fois que je suis hospitalisée, des fois, elle vient sur tour pour essayer de m'aider et tout. Donc, depuis que j'ai découvert euh, votre vidéo que je regardais, euh, j'ai plus d'arythmie. J'ai pas d'arythmie. Donc, euh, j'ai dit à, à ma cousine, j'ai dit, mais depuis que je suis euh, JP Makanzo, euh, j'ai plus d'arythmie Et je suis... C'est-à-dire, je suis... Euh, forte quoi, je, forte. je pédale le vélo je parlais au travail Ouh. je... Euh, et puis elle est guérie Ma fille me dit, mais maman, des fois quand tu arrives comme ça, t'es soufflé. Même quand tu montes les ascenseurs, les escaliers, tu n'arrives pas. Mais maintenant, tu as changé. J'ai dit, mais c'est vrai, depuis, c'est pour ça que je vis à Lille. Alors, j'ai des amis qui me disent, tu vas déménager, même bientôt habiter sur Lille. Parce que tous les semaines, tu parles de, de Lille, Lille. Alors, tu vas à Lille. Maintenant, je pense que tu vas nous quitter bientôt. Mm -hmm. Et en même temps, j'ai... Je te donne une maison ici à Lille. <rire> Et notre travail. Au nom de... Et donc, je travaille dans les maisons de retraite, donc je travaille auprès des malades. Et en même temps, je suis animatrice dans les écoles, donc je travaille avec la ville de Tours. Et quand je travaille dans les maisons de retraite, il y a des gens qui souffrent. Il y avait un monsieur qui s'appelle monsieur Berco. Donc, il avait eu un AVC. Le monsieur, à chaque fois la nuit, il sonne tout le temps parce que je suis de nuit, je suis veilleuse de nuit. Donc, il sonne, donc il pleure parce qu'il avait mal. Il dit que sa jambe, ça allait piquer partout. Alors, j'ai pris M. berko je l'ai amené dans les toilettes. Après, je l'ai amené dans son lit. Je l'ai mis au lit et j'ai pris sa, ses deux jambes. J'ai prié seulement. J'ai demandé à M. berko J'ai dit, moi, je n'ai pas autre chose à faire pour vous. Mais je veux prier pour vous. Je veux que le Seigneur vienne vous en aide et qu'il vous aide à ce qui vous soulage. Je ne veux pas que vous sonniez cette nuit, que vous dormez toute la nuit. Alors, j'ai pris les pieds de M. Berko. Et je commençais à, à parler à M. Berko, il m'a dit oui. J'ai été baptisé dans l'église catholique, j'étais enfant de cœur et tout. Euh, mais la, la parole de Dieu, je crois en Dieu. Donc j'ai dit, Seigneur, c'est ton serviteur, il t'a quand même servi, donc euh, il croit en toi. Donc s'il y a quelque chose, l'esprit maléfique qui est en lui, qui, qui l'empêche de dormir la nuit, je le chasse au nom de Jésus. Je priais le Dieu de Makanzo, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Bien en aide à ce monsieur, Seigneur, je chasse ce mal dans le sang de Jésus, dans le sang de Jésus, dans le sang, j'ai prié jusqu'à j'ai transpiré, j'ai commencé à pleurer dans sa chambre. Je suis parti. Le monsieur, m'a dit j'ai plus mal. Euh. <rires> Toi, tu es devenu une bombe. Il m'a dit j'ai plus mal Il m'a dit madame venez vous, êtes ma, ma, ma, vous allez me sauver Je vois que vous allez me sauver J'ai dit non c'est pas moi qui vous sauve c'est Jésus Amen. Moi je demande à Jésus c'est lui qui agit Amen. Moi aussi j'ai souffert Et c'est lui qui m'a guéri Amen. Je suis venue en France par évacuation sanitaire Pour une autre, être opérée de cœur. Les médecins m'ont dit j'aurai pas d'enfant Aujourd'hui j'ai deux enfants ah. Océane maintenant elle a 12 ans Elle, elle va passer en quatrième et Providence qui a 7 ans Elle a pleuré le mercredi toute la journée Parce qu'elle veut voir papa Jésus Makanzo C'est elle là C'est elle là, elle est, elle, là. Elle, elle, elle est là dans la salle derrière Je veux voir absolument J.P. Makanzo Elle pleure Après moi cet enfant Je dis tu viendras avec moi Mais elle dit que maman tu m'as dit je viens Mais j'arrête pas de pleurer Parce que ça me fait mal que tu me dis De ne pas venir voir papa J.P. Makanzo Alors donc le... on est venu ensemble avec la petite Donne moi l'huile je vais prier pour elle oh, Ça va ma fille Comment tu t'appelles Providence Providence, Providence. Et le Seigneur va t'utiliser. Il va mettre dans tes mains tout ce qu'il faut pour subvenir aux besoins des malheureux, des opprimés, you des will pauvres. <applaudissements> C'est une grande dame que vous voyez là. Is a great woman that you see. Oh, Vous ne pouvez pas imaginer ce que je vois. You je vois une grande dame. Prenez-moi en photo comme ça avec elle. Parce qu'un jour, un day. jour, Ah, le monde en parlera. The world will talk about it. Je suis sûr et certain qu'on dira certainement il était, elle était avec cet homme de Dieu-là. À cette époque-là, maintenant, regarde ce que Jésus fait avec elle. Do we say she was with this men of God in those days, and now see what Jesus is doing with her? Ma fille, je verse sur toi l'huile des joies. I will pour upon you the oil of joy. Ça c'est l'huile des joies. Comme ça déborde, oil. ça va déborder toute ta vie. Hallelujah Je verse sur ta maman une onction royale. On your mother, a Toute ta in. vie. La mort ne te vaincra plus. C'est fini. The will not conquer you again. Done. Dieu te lève. Il te place à un niveau. Très élevé Amen Là où le diable ne sera pas te toucher Amen, Amen. Amen. Qu'est-ce que Jésus a fait avec toi Amen Moi déjà je connaissais pas Papa Macanzo. C'est pendant qu'on est Parce que je reviens de Brest donc, euh, j'ai reçu une lettre par rapport à mon inaptitude parce que j'étais presque au bord de la dépression et tout. Et euh, on a déclenché un jeûne pour connaître la volonté de Dieu pour nous. On était quatre et le jeûne commençait le vendredi. Mais moi, le, le jeudi, le mercredi, j'avais dit « Bon, je vais me préparer pour préparer mon jeûne. » Et pendant que j'avais mon téléphone, j'ai vu la vidéo de papa. Et après, j'ai regardé, j'ai dit, ah, c'est qui Et j'ai commencé à suivre. Et quand j'ai commencé à suivre, jusqu'au lendemain, je n'ai pas dormi. Je faisais que suivre, suivre. Et je suis arrivée à la vidéo, là où papa demandait de prendre les bouteilles d'eau. J'ai vu les gens avec les petites bouteilles. J'ai dit, Seigneur, avec tous les problèmes que j'ai, il faut que je prenne une grande bouteille. Donc, je suis allée prendre deux grandes bouteilles au garage. Et je suis venu déposer les bouteilles Parce que je préparais foi. la cuisine Tout ce qu'il répétait, je répétais aussi Après il a fini de prier Il a dit même vous qui me suivez Donc j'ai soulevé mes deux bouteilles Et j'ai déposé la, la vidéo Il a fini de prier Après il a dit il faut boire un peu Moi j'ai bu les, les deux bouteilles La moitié Au milieu, j'ai dit Seigneur avec tous les problèmes Il faut que tout sorte Donc quand j'ai bu J'ai bu les, les, les bouteilles d'eau après j'ai déposé, j'ai dit quand les enfants vont revenir, ils vont boire aussi Et j'ai continué à suivre les vidéos euh, Subitement, j'ai commencé à vomir J'ai vomi, j'ai rempli tout le toilette, j'ai rempli le lave figure Je dis mon Dieu, qu'est-ce qui m'arrive J'ai été fatiguée En même temps, j'ai commencé à avoir la diarrhée Et ma fille est rentrée, elle dit qu'est-ce que tu as Je dis non, ferme la porte j'ai vomi, j'étais fatiguée. Je n'avais même pas mangé, je n'avais rien. Mais ce qui est sorti, j'ai dit Wow, Seigneur, ça c'est la délivrance. J'ai dit Ça c'est un homme de Dieu, je vais continuer à suivre. Donc, c'est ce qui m'a amené jusqu'ici. Après, j'ai dit aux enfants On va aller à Lille. Après, ils m'ont dit Ah, on va faire quoi à Lille J'ai dit Il y a un homme de Dieu là-bas, il nous attend. Donc, on a préparé le voyage. Mais au début, quand j'ai commencé à, à préparer le voyage, tous les problèmes se soulevaient de partout. Jusqu'à un policier m'appelle une voiture que j'avais vendue depuis il me dit non je vais ils vont venir me saisir j'ai dit le diable tu es un menteur comme je pas voir papa Macanzo, tu soulèves maintenant des gens pour m'empêcher mais au nom de Jésus je vais arriver à Lille et mes problèmes seront résolus. Je dis j'avais les les remontées gastriques et depuis je n'ai plus les remontées gastriques jusqu'à présent. Les et je là. suis arrivé ici le jeudi. Quand je suis arrivé le jeudi dans le train je priais « Seigneur, il faut me localiser. Tom, tu vas révéler tout à ton serviteur. » Et quand je suis venue m'asseoir, on n'a même pas mis du temps. J'étais assise là, les enfants étaient derrière. Papa est venu tout de suite. Il m'a dit « Toi, tu as les mots de tête puisque j'ai l'attention, le diabète. » J'ai dit « Oh Seigneur, je te bénis. » Il m'a localisé. Je n'aurais pas beaucoup be, besoin de parler. » Et les gens le protocole qui étaient là Ils m'ont demandé de venir Je suis venue, papa a commencé à il a prié. Je suis allée jusqu'au fond Et pendant que papa priait, mon ventre tournait Ça tournait, je dis Toi tu vas sortir, toi qui es dans mon ventre J'étais là, je priais en même temps aussi Mon ventre faisait mal Après on nous a demandé d'aller à nos places Je suis partie Quand on est parti à l'hôtel dans la nuit J'ai senti comme si quelque chose Faisait comme de l'air Qui sortait de euh, Dans mon ventre je suis partie dans les toilettes et j'ai vu un long truc comme ça. Long. Je dis Hé, hey, ça c'est quoi Tu n'as pas filmé ça Non, je n'ai pas le téléphone, papa. J'ai dit Ça c'est la délivrance. Donc j'ai pris ça. J'étais dans les toilettes. Je dis Toi, tu pars au nom de Jésus. Tu ne reviendras plus jamais. C'est fini. Amen. Tu es libre. Ta famille est libre. Et c'est fini. Oui, ma fille. Sois bref, hein, parce que tous ceux qui sont passés ont pris du temps, donc ils ont pris ton temps aussi. Ah. Voilà, Alors. Donc toi il te reste seulement une minute. Tu viens d'où Je viens de Versailles. Versailles Oui. Voilà où j'habitais moi avant. Ah oui, d'accord. Oui. Alors moi je fais un rêve, enfin du moins un cauchemar depuis le, le même, depuis le mois de novembre. C'est à chaque fois, on me tranche le cou. On te euh, tranche le cou Oui. C'est le Tout, cauchemar que tu fais Toutes les nuits. Après tu marches comment mais en fait, il reste toujours un morceau de peau qui me qui reste attaché. Ouais. Oui. Oui. C'est quand c'est pas, c'est, al ça alterne avec un autre où je dois re rendre le dernier souffle et du coup je me, je me réveille en sursaut. Je dis qui est que... de quelle origine Camerounaise. Camerounaise. Oui. Et donc euh, bon, j'alterne avec ces deux cauchemars et euh, la, euh, au week-end de Pentecôte, j'ai rêvé, j'étais dans euh, dans un lit avec plein de pétales. Le lendemain, je me suis affaiblie, j'ai appelé ma mère. Enfin, du moins, ma mère, je dis, tu sais, je vais bientôt mourir. Ne m'embête plus. Elle a pris peur, elle a contacté des personnes qui pouvaient prier. Il y en a une qui m'a fait lire euh, un passage. Je ne voulais plus rien faire. Et sans, sans savoir, et le même week-end c'est allé très vite. J'avais perdu la mobilité et j'étais tombée dans le coma. J'étais tombée dans le coma. Oui, je sais, été, je sais pas comment, j'avais deviné que j'allais bientôt mourir. Et donc, ma mère, moi, je, pas, fin, on m'a amenée à l'hôpital, évidemment. Tout va bien, donc je n'ai pas de traitement. Et ma mère se bat depuis, on lui en a parlé, on lui a parlé de vous. Je lui ai dit, tu, tu iras seule parce que moi, je ne bouge pas. Et elle a réussi à m'amener ici depuis hier, où je n'ai pas pu profiter de la moindre louange, je pouvais pas lever le bras, je pouvais pas chanter parce que j'étais euh, je n'avais même pas porté le téléphone. Mmh. Et là tout à l'heure, je me suis surprise en train de pouvoir acclamer comme tout le monde. Et... Donc hier tu étais arrivé dans un état lamentable. Oui. Et là maintenant tu es belle tout ça là. Euh, Jésus là. Jésus est merveilleux, hein Le lion de la tribu de Judas Amen. Tu l'as vu ici Jésus ah, Regarde On ne te tranchera plus le cou, c'est fini C'est toi qui vas commencer à trancher le cou de tes ennemis. Acclamons les Seigneurs Elle vient avec sa bouteille d'huile. Alléluia. Ça va, ça va papa. Qu'est-ce que Jésus a fait? En tout cas, Jésus, depuis que j'ai été connecté uh -huh. avec cette onction, il y a un changement. Uh -huh. Il y a un changement dans ma vie. Alléluia. J'ai été opéré. J'ai été opéré trois fois et après c'était suivi de coma. Uh -huh. J'ai fait trois jours de coma aussi, puis je me suis réveillée. Et depuis, bon, ça allait. Il y a de cela trois ans. Parce qu'ils m'ont opéré de fibromiome, toutes ces choses-là. Depuis trois ans, papa, je ne faisais que saigner. Malgré que si je servais Dieu, uh -huh. je ne faisais que perdre le sang. Oh. Je perdais mon sang. Je faisais 78 kilos. Jesus. La semaine passée, je vais... Le médecin m'a... J'ai pesé. J'ai fait 69 kilos. Donc, depuis 3 ans, j'ai perdu 10 kilos. Et quand je perdais mon sang, je disais, Saint-Esprit, c'est toi qui dois me soutenir. Alléluia. Tu dois me soutenir. Donc, pendant que je perdais le sang, au début, ça venait avec les caillots de sang. Ça venait avec les caillots de sang. Tout le temps, j'étais... Excusez-moi, j'étais toujours... avec les couches. Et... Depuis trois mois, quand j'ai fait la rencontre avec papa Makanzou, avec l'onction, la puissance de l'onction, au premier jour quand je suis venue, le diable a voulu me tromper. Ça a commencé à couler. Après, j'ai dit, même si tu coules, moi je viens à Lille. J'habite à Provins. J'habite à Provins, mais je fais tout pour venir quand même. Voilà, dans le 77. Et... Je dis quel que soit le prix à payer Je viendrai me connecter à cette onction Parce que je sais que c'est Dieu qui m'a emmené ici Et c'est Dieu J'ai un rendez-vous ici avec le Seigneur Alléluia Et c'est comme ça que Je suis arrivée Depuis trois mois C'est vrai qu'il a fait son cinéma Il a remué sa queue Mais je venais quand même Parfois il était faible Mais je venais Et par la persévérance par la détermination depuis un mois je peux faire trois, quatre jours, je ne sais pas je dis non, je ne rends pas le témoignage pour le moment, je veux voir la fin et depuis une semaine il n'y a plus rien il n'y a plus rien c'est pourquoi je veux rendre grâce à Dieu, lui dit merci